le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés, euh, aujourd'hui, immersion à Port -Rouani. donc Port on commence euh, du côté du terrain de foot, euh, ici, d'accord, euh, je vous souhaite euh, une bonne immersion, euh, soyez prudents sur la route, bon courage à vous, allez, on décolle, on est parti tout de suite, pour cette immersion à Porwani, une petite ville. Donc, ici, on peut avoir euh, la perception du terrain de foot en hauteur. Vous l'avez vu. Est-ce qu'on a un endroit pour descendre ici Idée. Ah, il faut être cascadeur là, il faut être cascadeur, donc on a la perception du terrain de Ronnie. Alors on va faire le cascadeur un peu. Voilà. Donc ici, le plateau de Porani. On va visiter en détail, les amis, ne vous inquiétez pas. Ceux qui vivent... À Ceux qui vivent ici, vous pouvez euh, voir chez vous. Alors, plateau de Poroani, c'est le même c'est le même bordel, hein, c'est pas, pas fait. Ça reste quand même euh, correct au niveau des, des panneaux. Bon, c'est nettement mieux par rapport à ailleurs que j'ai vu. Euh, les panneaux sont un petit peu bousillés de l'autre côté, mais... Dans le résultat, c'est quand même favorable. Alors, ici, on a le terrain de foot. Le petit parking ici. Le terrain de foot de Poroani. Des poubelles à disposition, ce qu'on n'a pas dans certains villages. Des poubelles à disposition, à côté du terrain de foot. Ça, très recherché, très recommandé. Voilà, le terrain de foot de pourani Moi, je suis jamais venu ici. Hein. C'est la première fois que je, je viens ici. En même temps, je découvre en même temps que vous. Hein. Donc, euh, voilà, profitez des moments. Allez, on va s'enfoncer dans le village. On est parti pour le village, maintenant. Allez, n'hésitez pas à partager les amis. Partagez le live. On va aller au centre-ville. Tranquillement. Pas de frais à pain ici. Alors, on va au centre-ville, les amis. Je vais essayer de passer un petit peu partout deux zones habitables ici juste ici alors on va partir à droite on va partir à droite pour l'instant ah, les déchets toujours alors je sais pas si c'est une route on va aller voir ce qu'il y a ici des habitations. Ça capte pas bien ici. pas bien ici, il y a quelques bidonvilles quand même, quelques bidonvilles ici, le dessous je ne sais pas, hein. N'hésitez pas à partager, les amis. Alors là, on a été le côté le plus haut, là. On a été un petit peu vers là-bas. On, on va prendre le bas. On va voir ce qu'il y a vers le bas. comme. Ronaldo Portugal Où est-ce qu'il y a une marée Ah tellement concentré sur son gâteau Et encore ça alors ici on a toute cette eau qui est polluée là on a la pollution de l'eau Yeah. Alors, là, ici on a vraiment une pollution qui est avérée Ici, on arrive au niveau des mangroves. Il euh, y a des endroits il faut, faut vraiment mettre euh, un masque. Oh putain Les gars, il y a un problème ici. Il hein. y a un vrai problème là. Oh putain, pour Ronnie. Hey où est ce nouveau Tadin A où Sendao Ah Où est-ce au Homo Ah mm. Alors... Je suis curieux quand même. Bon, ah, ça craint chez nous. Il y a des coins. Oh là là. C'est chaud, il y a des coins, c'est chaud. C'est vraiment chaud là. Ah, ici, c'est vraiment chaud. Désolé de vous le montrer, mais... Ah. Alors, on va aller vers ce côté d'abord. Ici, ce côté-là de Poroni, je pense que c'est très sensible. On a beaucoup de pollution, là. Euh, on a ça. Ici, les eaux, euh, j'espère que les enfants ils jouent pas avec. Parce qu'il y a des contaminations. Hein. Ça, il faut le savoir. Euh, je sais pas ce que ça représente, cette zone, mais... Euh, Monsieur le maire, je pense qu'il va falloir que tu envoies des experts environnementaux ici pour pouvoir prendre soin de ce coin-là parce que c'est les, les habitants qu'on va, qu'on va contaminer, qu'on va, qu'on va polluer, tout simplement. Poroani, je répète, on est à Poroani, les amis. Je sais, il y a le mot port dedans, mais il faut pas en tenir compte. Hein. Alors, c'est de ça c'est un parking ou un garage Je sais pas ce que c'est si c'est un parking ou un garage ici. Je ne sais pas du tout. Vraiment pas. Allez, partagez, partagez, partagez, les amis. Je vous demande de partager. Partagez le live. Ah, ah, son C'est un barbeau qui contaminé. Hein? Oui. Magie Mera On va voir va. <coughs> Ari, Ari, mon Purwani amba watio ya paswa, mona parelin manu mana Maji yau heyatuan. Donc, watwa chatimbe manu angale, atah dissévira. Donc, madam pare message vavo ouawali wa oua, wa, ouah pouroani. Uh -huh. Mon ambe mera ashuki ouvano utinhu nu, watwa shangai ya dissévira il y a des qui ont C'est très critique ici Au niveau santé C'est très très très critique Donc, comme on dit, Zokoeli, c'est la réalité, c'est la vérité. Donc, voilà. Alors, on va boire un petit peu d'eau, là. Alhamdulillah. Alors là, je passe à la partie euh, la plus bas. la partie la plus basse euh, de la route. Voilà. Poro Anni. Ceux qui sont de Pohani, dédicace Mais il y a trop de voitures ici. Il hein. y a un mécanicien ici. Euh... Le mécanicien, il est là. Canicien du coin, il laisse des véhicules n'importe comment. Ça prend de la place n'importe comment. Je vois qu'il y a... Il y a des fruits par terre. Ça, ça a été mangé. Marankuja. Il y en a en haut. Ouais, il n'y en a pas. Alors pour Oani, pour Oani, les amis, pour Oani, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'on a ici là Je sais pas ce que c'est. Alors, on va être curieux pour aller voir. Ici. Qu'est-ce qu'il y a ici là C'est la plage peut-être, je ne sais pas. Atelier, il y a un atelier de menuiserie ici, là. D'accord. Alors, après c'est des champs. On a des champs. C'est quoi ça C'est quoi ça C'est une, c'est une, une route qui va là-bas. Et là, on a des petits déchets ici. Toujours, hein, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça change pas. Hein. Les déchets, ça change pas. Ça prend tellement place. Je embarque là où il faut pas hein, pour OANI. Je vous embarque là où il faut pas. On va voir ce qu'il y a ici. J'espère qu'on a, qu'on a du réseau. On vient sur le côté opposé des mangroves. Je ne vais pas dire la plage parce que c'est que des mangroves. Alors ça, ça a été nettoyé il y a longtemps. Vous voyez, ça, ça fait longtemps que ça n'a pas été pris. Hein. Alors pour Rouhani, euh, ça a été déjà frappé par la pluie. Vous voyez, il y a la terre qui est un petit peu collée. Hein. Donc euh, ça fait un moment que c'est là. Jusqu'à ce que l'eau vienne chercher, je vais faire un petit zoom hein, pour que les gens y voient, hein, que je dis pas de bêtises, vous voyez, ça a été frappé un petit peu par la terre, c'est-à-dire, ça veut dire que ça fait un petit moment que c'est là, ça a été euh, nettoyé, ça, ça attend d'être euh, ramassé, mais bon, c'est pas fait, c'est pas fait. Alors ici, on a une petite plage, on fait un zoom, mais c'est pas une plage, hein, c'est plutôt les mangroves ici. Hein. Donc voilà. Voilà, voilà, on va continuer. L'essentiel que j'ai pu voir, ce sont les déchets, ah, très important à souligner. Hein. Quand on regroupe des déchets, il faut les ramasser après. Hein. Faut pas les laisser deux mois, trois mois comme ça, sans que ça soit ramassé. Donc ici c'était le coin que j'étais venu voir tout à l'heure. Il y avait plein de mouches là. Donc euh, c'est l'arrière Donc euh, j'ai fait un petit peu le tour Côté mangrove D'accord Ça donne ça côté mangrove Vous voyez Voilà Allez on va s'enfoncer dans le village les amis Vous êtes avec moi Allez partagez partagez On s'enfonce dans le centre ville Maintenant on va bien remonter On va aller dans le centre ville Alors, il n'y a qu'une personne en Mayotte qui fait ça, hein. ce que je fais là, donc euh, vous n'allez pas en trouver beaucoup de personnes qui font les immersions ici. Euh, les immersions, c'est avec moi, c'est sur la page. Sur à qui ça intéresse, il y a des choses intéressantes à voir. Oui, je vais aller au centre-ville, vous inquiétez pas les amis. ici Okay, on va passer par ici. Il y a une belle rivière ici. <coughs> Il y a une très belle rivière ici, les amis. Mais les, les déchets en font partie. Hein. Les déchets en font partie. Les carcasses de voitures aussi, comme partout ailleurs. C'est toujours le la hantise, hein, c'est la hantise, hein, de toute façon. Hein. Ok, là, il y a la mosquée là-bas. Euh, vous voyez à quel niveau on est donc on va rester vers le bas toujours. sans étude. Hein. Le reste, c'est... Ah, ici, c'est... Je pensais qu'il y avait un chemin, mais il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. amis pournie vers le côté vers le bas de porani calme tout les poubelles alors qu'est ce qui s'y passe est ce qui est -ce qu nettoie depuis longtemps est ce que est ce qui est en dessous ça a été ramassé je ne sais pas je vous laisse en juger les amis l'état de, de ce petit village euh, on a l'impression qu'il n'y a pas d'agent ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'agent ici en fait, qui nettoie, qui coupe les herbes etc, j'ai l'impression qu'il n'y a personne en fait, mais je vous laisse en juger de vous même, je vous laisse en juger de vous même, les, les images en témoignent, j'ai même pas besoin de parler hein, Les agents postaux, ici, ils ont des quads carrément. La classe, hein La classe à Dallas. Vous allez voir. Le quad de la mairie. Ils ont quand même un quad pour distribuer. Le quad de la Poste, plutôt. j'ai vu mettre un courrier. Je sais pas si c'est le quad de la Poste ou pas. Mais en tout cas, c'est intéressant. Alors, déchets, parlons de déchets, parlons de déchets. Alors, depuis combien de temps que c'est là Je ne sais pas. Seuls les habitants ils peuvent en témoigner. Combien de temps c'est là C'est pas encore ramassé, tout ça. C'est ça en fait qui est dommage ici, là, en fait. Il y a une mosquée ici, petit mosquée. Enfin, il n'y a pas de petit mosquée, grand mosquée, parce que c'est la maison de Dieu. Donc, on doit toujours donner sa grandeur. Les gens qui ne sont pas polis sur le live, euh, voilà, c'est tant pis pour eux. Hein. Donc, euh, moi, je, je montre la, la vérité, la réalité. Hein. Je montre que la réalité ici. Donc, euh, celui ou celle à qui ça ne plaît pas, ça sera toujours pareil, hein. Ça sera toujours pareil. Les images en parlent d'elles-mêmes. Hein. Les images en parlent d'elles-mêmes. Moi, je... Je relaye les difficultés. Ça, c'est les difficultés, ce qui doit ce qui doit évoluer parce qu'il y, y a des choses, hein. c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Donc ceux qui restent pas polis euh, sur la page, je bloque, hein, je bannis. Hein. Je rappelle ici, d'accord Après les lives, je fais un tri, je regarde les gens qui parlent mal, je les bannis de la page. Donc euh, sachez une chose, il faut savoir cela, que une fois que je veux me rendre compte que certaines personnes ne, ne, sont, pas, ne sont pas polies, je bannis. C'est pas énormément grand pour Rouhani en fait. C'est pas énormément grand. Là je passe uniquement sur le côté bas. On va passer sur le côté haut. Pour un, un petit peu ce petit virage. Alors ici les gens ils font leurs besoins partout pas possible de ça il y a des toilettes quand même ou à la plage plutôt mais ils, ils font leurs besoins dans les abords des habitations pas cool ça Alors, ceux qui sont de Port rouani vous, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Vous avez les images réelles. Là. Ici, on a quoi On a une plage, là je sais pas ce qu'on a ici, c'est une plage est ce que tu es là moi pas ça s'il te plaît alors donc les amis ici les habitants de Porouani viennent jeter les frigos ici d'accord au lieu de les exposer là bas pour que la mairie puisse les récupérer ils viennent les jeter gentiment ici donc ça c'est pas à faire donc c'est pas à faire euh, En fait c'est le coin élevage ici, c'est le coin élevage, il y a la plage là-bas, alors la, la plage on va pas trop avoir l'opportunité, on ira après, hein. donc euh bon allez on continue, <coughs> frigo <rire> ah. Ah. Quelle tristesse, quelle tristesse. Franchement, les gens, ils ne respectent rien ni la nature, rien, mais rien du tout, hein. rien du tout. C'est dommage, hein. franchement, c'est dommage. On a des beaux villages, il faut en prendre soin. Mais beaucoup d'autres s'en sont, sont foutent complètement. Hein. Alors, on est arrivé ici. Pour Rouhani, ce côté-là. Et là, on est là, où on vient de sortir. Donc, ici, on va aller appréhender le haut, d'accord, la partie plus haute vers la montagne. Donc, pour ce faire, je vais passer ici. ici là on est on est presque à proximité je vais même pas dire à proximité l'entrée de Poroani côté euh, combani venant de combani ici on va prendre euh, ces quelques euh, déchets qui sont ici la petite rivière derrière la rivière qui peut se passer alors ici c'est pas idéal pour euh, positionner les poubelles ici c'est pas très l'idéal là Donc, voilà je trouve que c'est pas trop l'idéal ici mais bon les déchets sont là elle hein. peut elle peut être, elle peut être euh, récupérée et d'autres, elles passent au-dessus et elles vont directement à la rivière qui est là et ça part vers la mer. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas l'idéal ici parce que les gens, ils savent pas jeter. Ils jettent n'importe comment. Et du coup, les déchets, ils vont les récupérer à la plage. Salut, moi, je suis là. Je Non, là. Je Les là. Alors, on a une petite rivière ici. Comment accéder au plus haut Alors, il y a une route qui mène là-bas. Ça va comme il y a une route qui monte vers les habitations en haut. Mais on va rester quand même ici. Là-bas, c'est une propriété. Je pense qu'il n'y a pas d'accès pour y.. Il n'y a pas d'accès pour y aller l'autre côté. Donc le côté que je cherche c'est l'autre côté. Donc je vais peut-être accéder par le haut. On va refaire demi-tour. On va accéder par le haut. Alors ici on a un eau de pluie qui est. qui peut être pur, peut-être, peut-être. Je sais pas s'il y a des gens qui sont en haut, qui utilisent. Mais. Et la qualité est un petit peu claire. Mais bon, il faut se méfier quand même. Euh, vous voyez qu'on a beaucoup de ressources ici qui coulent à Mayotte. Et puis, euh, euh, on s'amuse à, à nous dire qu'il n'y a pas d'eau, on coupe l'eau. Il euh, n'y a plutôt peut-être pas de machine pour traiter l'eau. Il n'y a pas assez de machines à, à grande capacité pour traiter l'eau, plutôt oui. Mais les ressources sont bien à Mayotte, hein. Il y a beaucoup de cascades et autres. Assalamu alaikum pour, pour ceux qui arrivent sur le live. Bienvenue à vous. Ici, ici mais c'est pas encore c'est pas encore bon là ah, c'est pas encore le temps faut attendre fin juin juillet ou fin fin juin fin juin plutôt ça va ça, ça va commencer à, à mûrir. Même mi-juin, on peut commencer déjà à manger. Ma fénésie. On commence déjà à en, en manger, mais en petite quantité, il n'y a pas beaucoup. Mais Alors, est-ce que c'est un chemin ou une propriété C'est peut-être une propriété, donc... Euh, on va chercher un autre chemin. Voilà, voilà, pour Oani en 3D, les amis, pour Owani en 3D. N'hésitez pas à partager le live, les amis, n'hésitez pas à partager le live sur les groupes, sur vos profils, s'il vous plaît, pour beaucoup de force, beaucoup d'encouragement. Car on, on continuera... Les autres immersions, euh, Mzoasia, là normalement j'allais à Chirongi mais c'est un petit peu plus loin et ça sera un petit peu grand aussi, un tout petit peu grand Donc euh, j'ai préféré euh, m'immerger ici ici qui monte. Alors, on a une route là. Ceux qui sont de Poroani je pense qu'il y, y a des abonnés qui sont qui sont nés ici, qui habitent ici. Sans aucun doute. C'est moi quoi Quoi Ici, quelques images un petit peu piquantes elles vont vous piquer les yeux voilà première preuve voilà euh... ici on sait pas ce que c'est une zone de décharge ou c'est quoi petit bidonville là bas la petite voiture pour la, la décoration Bien, super, ça peut être un petit beau parking. Ça, alors ici on a quoi? Et on dit au jour où il y a vu la caten à ou nous badé du jour. Au jour où il y a vu la vie, un caveau à un Oula au vendreau Hein Ah oh Il n'y a pas de chemin là-bas. Alors on va essayer, on va couper par ici là. c'est juste pour les habitations pour aller il n'y a pas de chemin là bas hein. c'est juste pour montrer euh, le creux ça c'est les chemins pour accéder aux habitations donc il n'y a pas de il n'y a pas d'accès euh En tout cas, il y a besoin de nettoyage, hein. il y a besoin de nettoyage, vraiment, il faut que les agents ici, travaillent correctement là, parce que c'est dégueulasse, ah, ils, ils doivent bosser, je sais pas ce qui se passe Salam alaikum tout le monde, salam alaikum ceux qui arrivent sur le live, pour Salam alaikum. Alors ici, il y a beaucoup d'épaves à Mayotte. À Mayotte, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'épaves euh, au niveau des voitures. On a déjà une île qui est très serrée au niveau des routes et on a des épaves comme celui-ci qui chevauchent sur la route donc vous voyez la difficulté qu'il y a ici c'est pour ça que je dis que toutes les épaves qui sont comme ça là, qu'elles soient ramassées et envoyées à la casse par la mairie qui finance euh, ce genre d'opération parce que là c'est impossible si un camion qui veut passer ici euh, ça va être juste ça va être juste vraiment pour un camion ça prend de la place pour rien du tout donc il faut le savoir. Voilà, place de parking prise pour rien. Camion euh, foutu. Et oui, c'est ça. Euh. Ici, petite zone petite zone de décharge hein. euh, puisque puisque les poubelles sont pas accessibles il y en a une en bas il y en a une là je sais pas ce type de poubelle là euh, c'est devenu une petite zone de décharge mais elles sont où les poubelles en fait elles sont là à côté du voisinage donc là c'est la partie haute de Pohorani Alors il y a les habitations jusqu'en haut, on va les voir. Donc, euh, les habitations se sont propagées euh, vraiment dans les hauteurs. Il y a quelques bidonvilles aussi. Il y a quelques maisons bidonvilles quand même. c'est petit mais immense Le ramassage, le ramassage. Ici, quelques écoles. Ici c'est que des habitations, là c'est un chemin qui mène vers une habitation, enfin une route plutôt. Alors ça c'est quoi ici, ça c'est pareil, c'est un chemin qui mène vers l'habitation, on va voir, Soyons curieux. alors c'est sans issue je pense on va aller voir hein. on va aller voir je pense que c'est sans issue. Il y a quelques issues quand même. Quelques issues. Oh, oh, oh elle a failli m'arroser. Il m'arrosait de l'eau. Ah C'est un vrai coup. Alors ici, les déchets. Belle bananier ici. Alors, la zone de décharge sauvage ici. Voilà, c'est ce que les Maorés aiment, ils aiment baigner n'importe où, décharger n'importe où les déchets. Donc les endroits propices comme celle-ci, un, un terrain de jeu pour jeter les, de, les déchets. Vous allez constater hein, il y a une forte euh, il y a une forte euh, fréquence de jets de déchets alors c'est des endroits qui ne sont pas adaptés normalement il faut sanctionner ces genres de choses mais on va jamais trouver le coupable hein, c'est sûr et à côté ce qu'on va trouver une rivière on a une rivière là voilà Ça coule de l'eau de source. Ça fait con. Je suis pas à pied depuis Mtsamboro. Euh, L'insertion sur Petite Terre, ça c'est fait. Il faut taper sur la page euh, Petite Terre. La je suis déjà passé à la. Mais là, encore, je suis passé déjà. Si on a des résidents... Alors, ici il n'y a pas de réseau. que des résidences ici les locations c'est ici euh, les résidents aussi il ya beaucoup de locations les lotissements donc quand euh, vous il ya a pas de réseau ça capte pas du beaucoup de réseaux mais vous inquiétez pas quelques secondes justement alors ici on a les lotissements Ici, c'est des lotissements, vous voyez. Cette partie aussi des lotissements. Location, lotissement. De rien les amis, ceux qui sont de loin, de près, de loin, de près, euh, ce direct est pour vous. N'hésitez pas à partager sur votre profil les lotissements. Ça, ça fait longtemps que j'avais pas vu Brabham TV bio 100% bio c'est cool ça c'est cool de voir ça de nos jours là ça fait plaisir alors ici comme vous avez remarqué euh, tout le long d'accord là normalement ça doit être taillé je sais pas si ça appartient à qui la gueule des poubelles qui date voilà il faut des poubelles à grande capacité ici parce que c'est des résidences d'accord je pense que il faut des poubelles à grande capacité On va passer ici, toujours des lotissements, lotissements, lotissements. Qu'est-ce que t'es en train de bouffer là-dedans, toi mmh. D'accord. Une mosquée ici. Si, si on descend on va rejoindre la route principale donc euh, je vais faire marche arrière oh, Je ne sais pas toi tu au milieu. Va de Salam. Tu Il y a que des montées ici, c'est pas possible. on doit avoir une belle vue. Ah, ah, voilà la vue de Poroani. À chaque village, il y a toujours une vue. Alors ici, je vais vous donner une 360, une 360 pardon, de la ville de Poroani. Donc 360, c'est ceci. Pour Rouhani les amis C'est du boulot hein C'est vraiment du boulot Pour capturer tout ça Allez je vous ai fait profiter d'un bon moment de vue. On s'approche de la fin du live. On a fait presque le tour de Poroani. N'hésitez pas à partager les amis, n'hésitez pas, n'hésitez pas à partager. Pour plus de soutien, il y aura d'autres villes aussi. Vous inquiétez pas, les villages où je ne suis pas passé. Alors qu'est-ce qu'on a ici Je suis curieux d'aller voir ici. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici C'est quoi ça C'est quoi ici C'est des bidonvilles. Donc c'est des habitations, je ne veux pas y aller. On y aller. C'est bidonville. Là. Quand il n'y a pas un chemin adapté, il ne faut pas y aller sur les bidonvilles. C'est Ce bon, c'est... Voilà. Juste le fait de montrer qu'il y a des bidonvilles c'est assez suffisant ici, moi j'aime bien me faufiler sur les petits chemins, un petit banga ici en tôle, des habitations ici ou pas un petit bangle, hein d'accord on sort d'ici Shit. she... qui bangabidonville ici en haut. Vous voyez déjà. Et voilà, on sort ici. sort par là on sort par ici les amis donc vous venez de découvrir poroani en 3d les amis porouani en 3d on va faire cette, cette petite portion là parce que j'ai pas fait ici ici, juste quelques maisons là c'est avec grand plaisir les amis que je partage avec vous euh, cette immersion et j'espère que vous aussi tout le monde a partagé car il est important pour le soutien aussi Il est important de partager, partager s'il vous plaît ceux qui ne l'ont pas fait. amis c'est ici euh, que s'achève notre live immersion merci à vous merci à vous d'avoir participé euh, sur ce live d'avoir vu d'avoir vu euh, le positif et le négatif ici à pornie euh, je vous en remercie énormément et je partagerai avec vous pour les prochains euh, mois à venir d'autres villages, des immersions dans d'autres villages. Euh, soyez toujours présents et présents. Euh, je rappelle ce soir, on a un coaching live. J'essaye de rentrer. Euh, pas mal de rendez-vous euh, ce soir. Donc, euh, je fais le mieux, le nécessaire. Je suis un petit peu fatigué, mais je serai là. D'accord, les amis Je vous souhaite une très bonne soirée à vous, une très bonne après-midi. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, Inch'Allah.